Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi tavons nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. apporter à la maison du trésor toutes les dîmes il vous dit pour la raison de votre malédiction après il vous dit comment restaurer il dit oh je suis maudit ouais mes choses n'avancent pas il dit d'accord où ouais, est mon petit palmier Et là, il dit Vous êtes frappé par la malédiction. Et là, Il dit comment rectifier. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Parce que dans le temps, les, les gens n'avaient jamais une source de revenus. Tu avais les bœufs, tu avais les vaches, tu avais les, les, les, les, les, les, les, les, les moutons. Tu avais les terrains, tu avais les plantations, les puits. Quand il dit tout, le direct que tout ce qui produit là apporte la dîme de ça. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Parce que Dieu n'a pas prévu que dans sa maison, on manque. Dieu n'a pas prévu que les gens qui le servent manquent. Il n'a pas prévu. Si elle devait enseigner la parole et je sors encore pour aller travailler, c'est qu'à un moment, elle veut laisser. Parce que ça ne va pas. Maintenant, le Seigneur a que ceux qui le servent prospèrent par ce qu'on apporte dans la maison. Maintenant, comme tu viens, tu te donnes. Ça bénit sa maison. Et toi, tu sors. Pendant que tu sors, tu vas chercher. Toi-même, tu es béni dehors.